tous, je m'appelle Pierre, et c'est un immense plaisir que nous soyons tous réunis ce soir, La car ce soir, tous ensemble, nous pouvons faire quelque chose unique. Ce soir, si chacun et chacune d'entre nous, est met un policier. Nous ferons un miracle. Et vous êtes oui. tous. Oui. Oui. Et tout le oui. monde est toujours un policier ce soir, nous sommes prêts. La pâture pour nous, c'est un loisir. Et puis, on se fait plaisir, et puis voilà. Et la, la foie recrute, bon, c'est ce, ce, une fois dans l'année on vient ici euh, okay. pour essayer de vendre un peu dans Oui, oui. Là, il y, y a beaucoup de fleurs. Euh, ouais. ouais c'est bon. Bah, là, est bon. Il y a une, deux, trois, quatre exposants. Okay. Mm -hmm. et, euh, pourquoi beaucoup de fleurs, en fait en général quand on ne se parle que pas, occupé, on ne pas des fleurs. <rire> voilà, c'est tout. Là j ai, j ai des choses quand même, j'ai des choses bien diverses. Franchement, je ne peux pas englober je, je tout dans une, dans une globalité, justement. Mais par exemple, là, sur le côté, on voit, une, on voit un montage photo que j'ai réalisé, c'est une sérigraphie. Là, ça se rapprochait plus de mon travail, mon travail quotidien, parce que je suis étudiante aux beaux-arts en fait. Et ce qu'il y a à côté là par contre, ce serait beaucoup plus du travail pour le plaisir, du travail pour... Euh... Donc là, je beaucoup plus sur le côté esthétique de la chose. Euh... Voilà. Euh... Merci, Naudie. Beaucoup de travail à la plume, de travail de dessin principalement, de travail à la plume, aussi de dessin, ici du crayon de couleur, donc beaucoup axé sur le, le dessin. Les, les thèmes en fait, ça vous ouais. vient comment ouais. Oh bien, ce sont des, des petits moments de bonheur, des instants de, de, de jours qui sont captés comme ça, des envies de, de montrer aux gens, de, de s'arrêter, puis de dire aux gens, euh, regardez, regardez ce que j'ai vu, regardez ce qui m'a plu, voilà, euh, et le transmettre à ma façon, l'interpréter à ma façon. Et on fait des petits reportages en fait tous les jours sur la foire aux croûtes. Où on demande aux géants bah, voilà, comment ça se passe un peu l'ambiance euh, ouais. sur cette foire aux croûtes cette année bah, L'ambiance, c'était comme l'année dernière, hein, pas, ça se remue pas trop, hein. ah, le... on attend les clients, hein, je ne sais pas s'ils vont venir, hein, on ne ouais. rien. Il y qui ah, viennent là un petit peu Non, bon. Véro, les... les gens circulent, ils regardent, ils comparent et puis quand déjà bien comparé jambon c'est encore deux jours il y a mais... hein. l'espoir l'espoir hein. fait vivre et hein. ouais. euh, donc voilà en fait on fait un petit truc sur euh, si, si euh, ça vous dit de, de présenter un peu votre travail euh... ça c'est pas moi c'est mon père Ah, donc toi tu es pour rien <rire> non c'est pas du tout moi ouais, je sais pas si on peut te poser euh, quelques questions sur ce que tu as fait toi c'est mon père qui fait donc je peux pas trop parler à sa place quoi. Ah toi aussi <rire> Ah Non parce qu'on rencontre vachement de gens en fait qui sont, qui sont venus là pour leur père. Ouais mais c'est petit en fait donc ils sont tous en train de manger je pense. D'accord. Et donc toi tu tiens le stand pendant que ton père est en train de picoler euh, bistrot ah, là, quoi. c'est ça, ouais. il travaille aussi un petit peu. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Pour vous une croûte c'est quoi Une croûte Ouais. Tu parles la baguette de pain ou du tableau du, bah, euh, du tableau, du tableau. Comment on définirait une croûte À partir de quand on n'est plus une croûte À partir de quand on l'est encore c'est c'est en l'épaisseur. Hein, c'est ah, beaucoup. C'est parti de là, la base, l'épaisseur sur sur une toile. Quoi. Ça fait comme une croûte. Là, le, le mot, le mot dont justifie la chose. Donc Von faisait des croûtes et là c'est des croûtes. c'est juste un mot technique. Un mot technique. Voilà, mm -hmm. un un... Alors, nous vendons des pratique créée au Sénégal, euh, très jolie. Voilà, qui sont faites dans la pure tradition des batiques et qui sont encadrées par euh, son mari qui fait ça, euh, avec des conserves, des vieilles conserves qui le frappent et euh, voilà. Alors il nous reste encore quelques bâtiques mais ça va pas durer très longtemps parce que là j'ai dû sortir les dernières, mais euh, je pense que bon, euh, va falloir se presser, je pense. Hein. Sinon au niveau des croûtes, euh, ton avis des belles, ton avis des moches. Bah, j'ai vu celles qui, qui sont euh, gratuites à voir, j'ai pas été voir celles qui sont à 1€ euro à voir dans les Barnum. On peut sentir euh, les phéromones de nos amis euh, créatifs euh, se pavoiser euh, de couleurs et d'esquisses chamarrées. Merci. Et les Baragwinners, alors il paraît que c'est pas terrible. Euh, ça c'est toi qui le dis, mais je pense que tu confonds avec le cri du cru, le plus mauvais groupe du monde, le groupe où mon cousin et moi ont joué avec Yves Verti, notre manager menteur des baraguineurs, qui est d'ailleurs le créateur de cette fameuse compagnie à deux, mon cousin et moi, les baraguineurs qui hantons les festos et autres animations festives, comme ici à la Foire aux Côtes. We're so <laughs> traiter cette musique de manière un peu électro, de manière un peu festive, parce que c'est une musique populaire à la base. Et parfois on a un peu tendance à l'oublier. Donc nous on regarde une espèce de deux couleurs simplement de chansons que finalement les gens qui veulent danser peuvent danser, puis ceux qui veulent l'écouter, la chanter, il la chante tout seul, chez eux avec le disque ou avec eux sur scène, enfin, etc. L'amour les Barbuiners en fait. On m'a dit justement qu'il y avait un taux exceptionnel de couples qui se créaient pendant les concerts des Barbuiners. Dans le concert il y a toujours des couples qui se créent, tout ça machin, mais que les Barbuiners c'était vraiment, c'était assez énorme. C'est normal parce qu'on fait le quart d'heure. Armoricain. Bien, si tu me mets, nous coucherons ensemble. 1, 3, Tanténat de coco ghetto les deux cousins Tantinade de coco les deux cousins Le premier chante le matin, le deuxième regarde la télé Tizèf Ça va T'as un zoom là Pourquoi bah, euh, En effet quoi Qu'est-ce si, qu'il si, faut que je mais Il est beau mon Marcel, c'est du XL Il y en a très peu dans le monde et donc tu as eu ça avec au café du café de la plage et voilà faut y aller au café de la plage donc Marcel fait des Marcel exactement mais est-ce que Jean-Yves fait des Jean-Yves au triské ben non je pense pas enfin faut que tu m'apprennes ce que c'est un Jean-Yves comme coupe c'est quoi je sais pas je suis un peu mal à l'aise devant la caméra d'accord on va te laisser tranquille vous en pensez quoi vous de ces petits gnomes là Bah c'est rigolo, ouais. Et il paraît que la nuit ils se réveillent, espèreraient mmh. des trucs. Enfin, T'auras envie d'en acheter un HTA, là, comme ça Bah ouais, ouais c'est le au mat de ma chambre. Et euh, parce qu'ils sont encore vivants en fait. C'est même pas vrai. Alors là, je te jure, demande à, ah ils sont encore vivants Elle ne croit pas qu'ils sont encore vivants. Mais si, et, et, ils sont vivants tous. Il faut faire, euh, faire peur aux plus enfants que du cœur. Bah excuse-moi, t'as vu de la bonne crou là dans le coin ouais. Pas qu'il y en a des sympas, hein, des... il y a de tout. <rire> <rire> T'as kiffé sur des trucs un peu Ouais Ah ouais vu de la te Crew un peu ici ah ouais. Ouais. <rire> Non, euh, oui très bien, ouais. on est resté cinq minutes mais euh, on a eu le temps de voir de bons artistes et avec beaucoup de talent. Euh. Ouais, T'as kiffé pas mal des, des trucs euh... Euh, en, euh, en particulier, euh, je sais pas, on a vu un truc là-bas, ça ressemble à du cubisme qui était, qui était sympa et puis un collier euh, en pâte fimo aussi. Voilà, effet très chaud et c'est bien agréable, Pasgarin aujourd'hui. Ouais, ouais. La tête <rire> euh, bien crassouche, bien, bien moulu. Ouais. Ouais. Et les <rire> trucs sur lesquels t'as kiffé ou ouais. Ouais. ouais. Ça, les trucs comme ça, là. cet artiste là. Et euh, ça. Et puis euh, le. On n'a pas fini en fait, on vient juste d'arriver. On n'a pas les fait les tout. Un peu euh, ouais, à cruelle. Cruelle. Ouais, non, mais, euh, ouais, Ouais. Non mais Ouais ouais, non, mais. un ouais. peu cadavérique. Oh ouais, ah ouais, ça non, ça j'ai peu, C'est un peu choquant, euh, mais ça reste quand même. Euh, Je sais pas, on dirait des vieilles femmes. j'ai euh, pas vu et, euh, vous, avez, vous avez vu Vu, vu. Ah, des bonnes croûtes, oui, oui. Euh... Vous, -même, vous êtes une bonne croûte, Oui. Voilà, une, une, une, croûte. une excellente <rire> <rire> croûte. Ouais. ouais, donc vous avez des trucs à dépanner et tout, et, euh... C'est du, plutôt du bon matos que vous avez Ah ben ça c'est pas moi qui juge, moi bien sûr c'est excellent pour moi forcément. Non je fais de la peinture à l'huile et euh, du pastel. C'est plus difficile que la peinture à l'eau Ah ça oui, euh, C'est pas la même chose, moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de fabriquer euh, peinture. ma peinture. Oh. Mais, ça euh, je fais de la peinture bon. à l'œuf aussi, j'avais envie d'en faire mais bon, euh, je n'ai pas réussi à amener tout le matériel. La peinture à l'œuf. À l'œuf. Bah, oui, c'est très ancestral. Hein. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous ne faites pas en fait Mais Les si costumes aussi. Qu'est-ce que je ne fais costumes, pas Et à tous euh... les enfants. <rire> à 15h. Ouais. Et 3-8. C'est euh... <rire> une artiste complète. <rire> ouais. Je reprends goût à la vie. Je dors c'est bon pour mon arthrose. Je fréquente les pâtisseries. Je me bourre de mon chéri. Je fais mon overdose. Oh, je, pardon. C'est sixienne. Double contre truc ainsi bémol, j'y arrive pas toujours. Chez lui pour moi, moi pour lui, pour la vie. Mon tout petit, tout petit RN. Mmh. Il chante bien fait... Applaudissez-le hein. Et vous, vous venez à 16h30 J'ai besoin de moi pour ma cérémonie de désangoissement De gens qui savent chanter et tout C'est parti mon kiki Je suis la Excuse-moi, je suppose que vu que tu as un marteau devant toi, tu dois être certainement être un artiste euh, parce que tu es un destructeur. Euh, c'est pas mal ciblé, ouais, ouais. Plus que ça Plus que ça, parce que pourquoi les artistes sont plus que destructeurs bon, C'est relatif, à la limite on peut construire à partir d'une destruction, mais je sais pas. Fin... Et justement derrière, il y a des photos de destruction, est-ce que c'est toi qui l'as prise Oui, oui, bien sûr. ouais. Et euh, tu les as aidés en fait, c'est une photo c'est toi qui es en train de détruire, hein c'est ça le principe en fait non, pas vraiment, non. À la limite, ça, c'est un petit peu à mi-chemin entre quelque chose qui est de l'ordre du documentaire et, euh, et de l'ordre d'une image qui raconte un peu une autre histoire. Fin... Et là, les deux associés, et créent une petite association d'idées que je trouve rigolote. Qui est Ça laisse libre cours à pas mal d'imagination, c'est ce que j'espère, surtout. J'essaye de montrer, de donner des choses à voir et de créer des... Euh... Comment dire De lancer des pistes pour qu'il puisse y avoir des histoires qui se racontent, en fait, suivant le... La personne qui va regarder, le spectateur, s'il arrive un petit peu à s'immerger dans le truc, je m'arrange pour mettre des choses qui, qui racontent quelque chose de précis, mais tout en étant relativement vague. Comme ça, ça permet à chacun, je pense, enfin j'espère en tout cas, de, de se faire sa propre histoire à partir de ces éléments en fait. Donc pour toi, l'art, c'est un moyen pour les gens de pouvoir bah, rêver, tout simplement bah Oui, oui, il faut, hein, c'est important. Ouais. Je pense qu'on est là pour ça, on est un peu des créateurs d'imaginaire. Bon, c'est une très jolie phrase, mais je pense que c'est important quand même. On est là pour raconter des histoires, enfin pour moi c'est important quoi, de raconter des histoires. Je veux vous mettre le peuple, vous êtes d'accord Alors attention la... attention les yeux, attention à la mise en scène. Il suffit que je dise un mot magique et vous savez ce que c'est Non, c'est amyons. Ce n'est pas bien Jeanne. Elle L, elle O, V, V, E, va, elle va, elle va, elle va, elle va, elle va, elle va, elle va, un chemin, à sa il suffit son cœur pour voir le monde A, elle elle les elle Joue du piano avec l'eau et le poulet. Allez -moi le boulot Joue avec les coussins et Il suffit de quitter son cœur pour voir ya no Est-ce que ça permet quoi la foire en croûte ouais, bah, Ça permet donc euh, dans une ville de se retrouver tous euh, autour d'un... pas un petit festival mais un petit, un petit truc de quartier qui est vachement sympa. Ça permet de s'exprimer. Ouais. Excuse-moi, la, la foire en croûte en fait c'est la seule solution que tu as trouvé pour pouvoir lire tes bouquins Ouais, exactement. C'est super, on a chaud, on transpire, euh, on peut plus respirer et pour lire c'est d'enfer. Voilà, c'est tout. Pour toi, qu'est-ce que c'est que la Foire aux Croûtes Ça représente quoi euh, Ça représente quoi C'est ben tout le monde peut, peut exposer. Moi, c'est ma première expo, donc c'est un bon euh, un bon tremplin. Peut-être, je sais pas. Euh, artistiquement, je me définirais, euh, je sais pas, euh, indécise. Là, <rire> ben, c'est. Je fais un peu de trucs, je bidouille et on voit quoi. T'es bidouilleuse des pinceaux ah, voilà, je bidouille, je bidouille, ouais. Voilà, bidouilleuse de pinceaux, on peut dire ça comme ça. Et ça te permet quoi <rire> Allez, Ça me permet d'avancer énormément dans ma vie, euh, <rire> dans ma vie artistique. Non, je sais pas, ça permet de montrer, de montrer ce que je sais faire aux gens. Il, il va exposer avec moi, lui, Il a une moto, oui. et même qu'il habite à l'hôpital de oui. euh, Canfrotte. Je le connais vachement bien. Mais... Que tu connais même Bernard? que j'ai de la peinture à lui chez moi. Que tu connais Bernard Bernard C'est son frère C'est ton oncle Non, c'est mon C'est mon père finir votre musique ce serait quoi euh... musique non, non, de non, merde et... et après et après chaque part, boum boum boum ta. Ta. non bah, en fait c'est voilà c'est ça f... je avez la bombarde toi tu fais quoi moi je fais euh, du tremblant aussi la bombarde quoi et euh, la chorus ouais, une groove euh, box une après. groove box voilà une groove box fait euh... Comment un... bah, tu appuies sur le ouais. bouton, ça fait de la musique. Ouais. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle group Boys. Hein. group Boys, voilà. Bon non en fait non. Si c'est pour ça Si Ah bon Voilà. C'est nul hein. C'est nul Donc ça fait euh, des années que vous travaillez ensemble, des années que vous bossez, des années que vous répétez ça fait, euh, 30 ans que le groupe existe euh, et donc euh, ben, euh, on commence à être connu depuis l'année dernière mais on a beaucoup travaillé pendant 30 ans pour, être, euh, pour arriver à ce niveau-là. Euh. Que... Enfin, on a tous fait le conservatoire quoi. et euh, c'est là qu'on s'est connus, qu'on a décidé de reprendre des vieux classiques, euh, des, des classiques, euh, de musiques classiques classique. Quoi. Donc en fait c'est des morceaux qui depuis ont été repris par la Star Academy, voilà. par, euh, par, les, les, les, auteurs, par les auteurs originaux en fait. Ceux qui avaient fait les morceaux les ont repris après nous. Quoi, tu vois. <rire> Je suppose que vous avez un plan de carrière bien défini. Mais déjà notre premier morceau euh, c'était euh, Isabelle à les yeux bleus. Puis donc après ben, on a décidé de changer un petit peu et euh, on va passer à un nouveau morceau qui est complètement différent. Avec des nouveaux nouveaux arrangements. Enfin vraiment euh, bon, euh, on, on a décidé ouais, de changer ça, complètement et... de délire. C'est Isabelle à les yeux verts Non, non Gwendoline, ah c'est Gwendoline à les yeux verts j'avais oublié Ouais et euh, donc euh, voilà on a essayé de changer complètement de style et Vous allez voir ça va... Et vous croyez que le public euh, va vous rester fidèle Bah ben, je sais pas euh, en fait... Euh, bon. Bah, moi je suis pas fidèle non Je suis pas fidèle oh, Toi, Je trouve que j'ai une chose à dire, c'est que Damien ouais. il, il, il, il raconte aussi bien ses blagues qui joue de la bonheur, là. <rire> Grosse, grosse. Voilà. Bonjour, excusez-moi de vous importuner. Mmh. Euh, vous voudrait connaître un petit peu votre fonction au sein de l'organisation. On travaille pour la police. <rire> Mais on tient les barrières. On garde les barrières. Alors, garde des barrières, tenues des barrières, barriériste. Tenues des barrières. De mmh. euh, ça demande euh, quelle qualité pour. Euh, ça va rester debout. Et voilà, ça va rester debout. Et euh, vous les tenez parce que je suis sûr vous les lâchez, elles tiennent encore. Essaye, essaye. Ouais. Ouais. Mais en fait on est là euh, pour surveiller les barrières. Au cas où on les vole, au cas où on les vole, on sait jamais. Ou elles partent toutes seules aussi. Bah oui, parce ouais. que c'est des barrières un ça, ça, ça, peu, peu fourbes. Ah oui ouais. Hein. Développée intellectuellement. Donc, euh... elles partent par où Elle part au bistrot Oh non, même jusqu'au elle est tout. Elle fait un petit tour tout le temps de Saint-Martin, quoi. Un écoeur. Ok. Putain, bah bon courage. Merci. Bah, on est obligé de te demander en fait euh, un bilan parce que bah, ça fait, tu quoi Il y a une journée de passé, quoi. Donc, euh, je sais pas qui se t'en pense. Le temps est avec nous, euh, les artistes sont contents, les exposants sont contents, il y a un flux ininterrompu de gens qui passent, on ne peut que être satisfait de cette euh, 14e édition. Je euh, crois pas que s'il faisait un chouïa moins chaud, quand même les gens ils seraient plus. On, on va pas se plaindre au niveau du temps parce qu'on a toujours dit qu'à la forencoute il pleuvait, et pour une fois qu'il ne peut pas, on garde ce temps là, hein. on fait avec, on s'adapte. Et puis, c'est euh, c'est bon l'année dernière. Il <rire> c'est bon l'année dernière. faisait pas si bon que ça. bon l'année d'avant. Faut remonter à, je sais pas, 92. <rire> pour avoir une belle année. Voilà. Je veux juste avoir un bilan. Après un, un, un, un an. Ah, euh, fatigant. Premier jour très bien. Vendredi, comme tous les ans, personne. Donc. Euh fatigant euh, parce que très chaud et pas de passage donc personne pour discuter mais euh, ah bah vas-y discutons <rire> mais non bilan général bien bien bien cette année euh, des trucs carrément cool il euh, y a plein de trucs à l'extérieur qui sont vachement béton. à l'intérieur aussi il y a eu quelques trucs qui m'ont bien, bien fait kiffer donc euh, non bon midésime cette année au-delà de la musique euh, au-delà des, des croûtes euh, qu'est-ce que tu as pensé du, des, de la prestation musicale de la programmation et tout ça et tout ça euh, bien, le truc c'est que j'ai pas pu en profiter énormément parce que étant là, euh, je pouvais pas trop aller voir ce qui se passait et et Le soir, soir c'est fermé Le soir, plus envie d'aller prendre un bain du côté de Plugarneau euh, que de venir voir les concerts histoire de se détendre un peu et de prendre un peu, un peu de frais à la fin de la journée Est-ce qu'elle était froide euh, Non, elle était bonne Autour de 16 degrés, c'est parfait <rire> Bon, et autrement, euh, euh, là t'as as une épée euh, je vois et euh, tu t'en sortais bien pourtant. C'est parce que l'épée t'a tué C'est un peu ça, ouais. Mais si avec l'épée encore, ça irait. Faudrait que tu regardes de plus près. Et à mon avis, tu verras pas que c'est pas, pas forcément l'épée qui m'a tué. C'est le nucléaire, des centrales nucléaires Ouais. Anti-G8 aussi. Donc euh, le nucléaire et tout ce qui s'ensuit, ouais. c'est toi qui es une fan des manifestations <rire> Oui. Ouais, je pense ça en, en retour d'une manière pour soutenir euh, l'école. Ouais. Mais en ce moment tu dois être vachement vachement inspiré en fait. <rire> ouais, si on veut. Moi ouais. ben, ouais, je pas que celui-là, mais bon. Il enfin, y a déjà pas mal d'astiques qui en ont pas d'autres sur des bas euh... <rire> Ça permet de s'exposer un petit peu. Euh... Et tu vas sortir un manif avec. Euh... Tu pourrais mettre un slogan, je sais pas. Euh... Ah, oui, parce que celui-là je le propose pour la, pour la tombola de samedi. Voilà, en espérant qu'il tombe sur quelqu'un qui est pro-école publique. Et, et toi-même, toi t'as as pris un bien ou... Oui, j'en avais à vendre. Tu crois que tu vas gagner quelque chose J'ai déjà gagné. L'année si. dernière. Non, il y a huit ans. Il y a huit ans j'ai gagné une course. Donc ça fait huit ans que tu reviens. Quel bilan au bout de huit ans euh, Je dépense des sous et je gagne plus rien. Mais cette année je vais gagner à nouveau. Attends, on peut peut-être trouver les gens qui vont faire le tirage au sort. Euh, J'en fais partie. Tu fais de la foire aux croûtes depuis le temps que tu es là Parce que tout à l'heure, on a vu ton fils, mais euh, ton fils, euh, il tient quand toi tu vas manger et picoler. C'est ce qu'il nous a dit hier. Ouais. Ah, mais, euh, mais toi, quel bilan tu fais de la foire aux croûtes Il y a du vrai, il y a du vrai. Et un bilan, un bilan. Euh, bah c'est bien, on est, on est passé du 30 exposants à 150 et c'est parfait. Toi, tu dis qu'il y a du vrai parce que franchement, c'est un peu glau puis il y a du vrai. Moi, je suis passé par là donc par quoi Par les bistrots ou par les expositions Les bistrots et les expositions, les deux, la fois. Et ils s'assument et on se plaît très bien ici. Les gens vont à la plage, c'est trop bête. On est à la plage gain quand même. Avec, bon, ils le soir quoi. C'est surtout le soir effectivement. Euh, j'ai pris quelques noms là, euh, effectivement, euh, certains ont du mal à la tête, euh, mal à la tête. Euh, non, non. Voilà. Toi, non. Pas de nom. Non mais toi, t'as pas mal as Moi j'ai. Non, je ne vais pas donner le nid non plus, parce que je suis pas si content pour ça. Mais bon. Euh, beau, mon nom d'artiste et euh, René Tébaud. Mais ça reste ça mon nom. <rire> et t'avais mal au crâne ou pas ah, C'est ça qui m'intéresse ce ma matin, si un peu, ouais. C'est si, si, mais il faut, bah, faut passer aux ailes les fois chez vous. C'est parce qu'il fait chaud. <rire> ça doit être la chaleur ou la, la bière qui est mauvaise ou un truc comme ça ou des mauvais copains aussi. Ou des très bons copains qui deviennent qui payent trop de coups quoi. Ouais voilà exactement. vas-y. Bon t'es prêt ouais. T'es prêt à dire. Bon, bon, bon Marcel on entend oui. de la vie. Bonjour, bonjour. Quoi que c'est QV. Bon bah c'est pas mal, c'est pas mal. Pour l'instant, le temps est avec nous, comme on dit. Euh, L'année prochaine on verra, on n'est pas sûr d'avoir le bon temps. Il est vrai que là pour l'instant, c'est agréable. Donc c'est dur. Et tout ça, ça c'est à de la couche d'ozone tu nous as dit l'autre chose. C'est aussi, euh, oui, et puis euh, le pétrole qui est arrivé, donc a euh, changé euh, tout le et puis enfin, donc, euh, Tant mieux, tant mieux, tant mieux qu'au moins on est chaud ou pas. Ouais, parce que ça fait bon, ça fait de la diète quand même. Non, non, non. Non, non, c'est pas pour ça qu'on fait ça, c'est pour une animation, c'est pour que tout le monde se compte. rencontre, rigole, s'amuse, et puis bon, bon. Une limonade de temps en temps, c'est pas mal non plus. On va quand même à 18ème année de limonade. Et la 14ème, c'est en quand même. Euh, Excuse-moi, c'est un nouveau métier ça Oui, c'est un nouveau métier, c'est absolument nécessaire et indispensable à cause de la chaleur. Il euh, y a des tas de personnes ici qui n'ont pas eu le temps de prendre leur douche ce matin. Et avec la chaleur, euh, c'est une odeur absolument épouvantable. Et donc je suis payé pour remédier à cela. Donc euh, c'est les... après les emplois jeunes, mais pourtant c'est fini, non euh, Tu veux dire par là que c'est plutôt les emplois vieux Bah, Je sais pas, euh, tu te considères comment euh, C'est à cause de mon âge que tu dis ça. <rire> et donc euh, tu sers à quoi eh ben il faut allez, leur demander tiens. Tu, tu crois que c'est utile gentil comme tout. Ah oui oh, c'est utile. C'est utile. Regarde. à quel état je suis là. Hein, hein Grâce à elle sel. Mmh. Il y a une odeur particulière dedans, romarin oh, Tu peux choisir ton odeur ou pas <rire> Parce que euh, c'est ce un service hygiène, donc ça. tu peux choisir... À 18h, ce sera pastis. À l'heure <rire> de l'apéro. Ou crème de cassis. Ouais non ça ce sera après manger. Ah. Ça se passe bien, oui. oui. Bon, oui. bon euh, Le bilan, moi, je gère pas trop cette chose-là, mais euh, apparemment, euh, ça a bien fonctionné. Voilà, C'était très bien. Bon. Les gens sont sympas. C'est très sympathique, même. On a le soleil avec nous, tu vois, donc c'est bien. Et c'est souriant, c'est accueillant. Voilà. Bah, comme euh, tous les ans, d'ailleurs. Euh, voilà. <rire> voilà. Comme tous les ans, la Foire aux Croûtes, c'est un spectacle. C'est une bonne animation. Et ceux qui veulent y venir, bah, ils peuvent y venir comme ils veulent. Voilà. Merci. Bien du bar. Du bas. Oh, Très bien. Très bien. Bien. bien. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Tu sais ce que c'est ici en Bretagne où les gens n'ont pas de soleil. Donc ils se mettent tout le soleil comme ça Alors, dans la boisson. Troisième jour de frites et de ketchup et de mayonnaise, ça donne quoi euh, Ça donne que, euh, bon, si avec les frites et de la mayonnaise, ça irait, mais bon, par-dessus, on arrose de bière et puis euh, d'autres choses euh, pas très bonnes pour le foie et pour la santé. Et donc, euh, quand en plus, on ne dort pas par-dessus, c'est vrai que ça fatigue. Mais au moins, les frites et la mayonnaise ont un avantage, c'est que ça donne de l'énergie. Voilà, ça calme. Ça Tu es d'accord Ouais. À peu près. Euh, bon, moi, j'arrose moins, mais euh, je dors peut-être un peu plus. Je s'arrête pas de te voir au comptoir. Ah bon Ah, mais c'est parce qu'il y a mes parents qui sont souvent, donc euh, je vais dire bonjour, je fais social. Ouais, c'est les, ouais. les parents. Je les suis. Fans, moi, je bois pas. Ah ouais, en fait, là, les parents, ils te surveillent, donc tu t'es pas libre de faire ce que tu veux. Là, tu es vachement surveillé. Ouais, voilà, à peu près. Euh... Pourtant, quand on te croise au casino, tu prends tout le temps de l'alcool fort. Euh, ouais. Je t'ai pas vu souvent, pourtant, c'est marrant. Elle s'appelle Fabie. Elle n'est pas là, quoi bah Non, parce qu'on lui a piqué ses papiers, parce qu'elle demande la nationalité sénégalaise. Et elle est blanche. Et c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc on la représente, Fabie. Elle, demande, elle est blanche, elle demande la nationalité sénégalaise. Ah, parce elle, a, elle est tombée follement amoureuse d'un mec super beau. Sinon, c'était moi qui le prenais, donc c'est Fabie, quoi. Mais... <rire> non, je plaisante. Euh, elle s'est mariée là-bas. Et donc elle a demandé la nationalité, parce que c'est évite d'aller pointer, si tu veux, tous les trois mois à Dakar, pour pouvoir rester. Elle travaille là-bas, elle s'occupe des enfants, elle fait de l'alphabétisation, de l'aide aux devoirs, et puis elle peint. Et puis elle fait plein de choses superbes. Voilà. Et Fabie vaut le coup d'être connue. C'est une bonne fois C'est, Je crois que c'est la meilleure. La meilleure Ah, depuis 10 ans, ouais, c'est la meilleure que je pense. Par rapport aux, aux croûtes, justement, ou par rapport à l'ambiance Il oh bah euh, y a une croûte en face de vous, euh, c'est moi. Et Mais l'ambiance excellente. Pourquoi tu n'es pas chanceuse bah justement, non, je sais pas, j'ai quelque chose en moi qui fait que <rire> ça ne marche pas. <rire> bah tu vois, j'ai pas de chance, je rencontre tout le temps des gens. <rire> Pourquoi c'est triste de rencontrer les gens, c'est ça Non, mais moi je rencontre des gens bizarres. <rire> Marlène, Pourquoi Marlène, t'es bizarre ah. Bah je sais pas, vous êtes ensemble, hein. Marlène, t'es quelqu'un de bizarre ou... Euh... Non, elle ça va. Mais... Elle s'en va. Ouais, elle ça va, mais moi par contre, j'ai pas de chance, c'est vrai que... C'est l'exception à la règle, en ouais, fait, voilà. c'est la seule personne que tu as rencontrée normale. Mmh, ouais, ça va, ouais, elle, ça, ça peut aller. C'est vrai que ouais, elle a de la chance parmi les autres. Ça... Ah, bon, voilà. Donc, ça peut aller, t'es qu'à moitié bizarre en fait. <rire> Merci, c'est vachement positif ah, quand même. Trouve, ouais. Dans les jardins, mon père, on a mis toilettes. Où poussaient les framboises, les voitures encrochètes. Dire qu'avant ce carnage, car et galeuse, poussaient en bon ménage, les plantes étaient heureuses. C'est là. C'est petit, l'enfance de notre père. C'est déjà C'est déjà l'éblondine. Oh, qu'est-ce que tu fais là à part te promener euh, sous le soleil brestois Euh, bah, je viens faire un petit tour à la fin en croûte et puis je fais quelques pétards. Voilà quoi. Mais Sarko, il va te piquer ton scooter alors Hein Sarko, il va te piquer ton scooter alors J'ai pas de scooter moi Ah merde, comment, comment, comment il va faire, Sarko alors non, parce que Sarko, il a dit qu'il piquerait les, les, les scooters des, des jeunes qui fument des pétards. Comment tu vas faire Non, je fume pas les pétards, je les, je les pète, les pétards. Ah, d'accord. <rire> non, franchement, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ouais, en tant qu'artiste de rue, quand même, euh, d'habitude, t'es dans la rue avec les, les anaxopotes, là, t'es, euh, là, là t'es, enfin, oui, t'es plus trop anaxopote en ce moment, mais, euh, mais bon, avant, les, les fois où on te voyait, c'était beaucoup dans la rue, quand même, et, et par terre et tout, et là, là, c'est du bois. Pourtant, tu te définis toujours comme un artiste de rue, c'est écrit artiste de rue sur ton truc. Oui, c'est pas moi, je me définis pas comme artiste de rue, par contre, j'aime que les artistes de rue, non, j'aime beaucoup les artistes de rue. Dans la rue, on rencontre toutes les... toute tout, tout... la vérité des gens, je pense, quels qu'ils soient, qu'ils soient en costard artiste ou, ou autre Et j'aime bien la rue. Et ta vérité à, quoi... à toi, c'est quoi L'éphémère. Là, tu fais des, des œuvres qui sont fixes, parce que tu fais ça en plus à l'huile, donc euh, c'est pas éphémère. C'est la glycéro, c'est de la peinture pour, pour les salles de bain, les, les cuisines et tout ça l'intérieur. Mais demain, elle sera repassée. C'est pour ça qu'il faut pas que ça reste. C'est juste le moment, puis après... Euh... Donc après, tu les repasses en blanc, quoi Ouais, ouais, je pense. À part les petites, les petites que je vais garder, mais euh, les panneaux comme ça, c'est juste pour peindre sur le moment, quoi. Que... C'est sympa pour les gens de voir les artistes bosser un peu. Non Tu trouves pas comme ça au moins on est sûr que c'est eux qu'on fait C'est clair Et qu'est-ce que t'es en train de faire avec le crapaud là euh, bah, J'essaye de manger le, la petite dame Ça se fait, pardon, ça se fait ça de manger les petites dames euh, ouais, pourquoi pas Tu crois pas que ça, ça se fait Bien sûr que oui, ça, ça, ça se fait pas De quoi Sinon, après, on est en prison. Et en prison... Et je... C'est nul d'être en prison parce qu'on mange pas ce qu'on veut. Ah, parce qu'à la maison, tu manges ce que tu veux Bien sûr que oui Et c'est quoi que tu manges à la maison Des pâtes. Des pâtes tous les jours, des pâtes pas, pas tous les jours quand même Alors bienvenue à un moment que vous attendez tous euh, le moment le plus crucial de cette superbe fête le tirage de la Tambola Je vais vous présenter euh, ceux qui vont animer cette Tambola Nous avons tout d'abord Mademoiselle Tambola qui va venir vous présenter les tableaux de vous. Nous avons euh, Yann, l'interprète euh, au cas où il y surmué euh, dans la salle, et enfin euh, Corinne, Thomas et moi qui allons euh, allumer un petit peu ce tirage. Voilà. Alors je devant moi tous les billets qui ont été achetés et il y en a énormément. Il y en a un gros paquet. Ouais. Alors nous avons les. On commence tout de suite. Parce oui, que on parce que bon ça On a, a en fait Donné ce soir et euh, tout de suite notre gruche de service paysage de campagne de... C'est invisible, je ne que campagne la plus avec De la lavande apparemment. C'est magnifique, hein magnifique. Et le gagnant est... Le gagnant est Jeanne Le Gouen, 7 rue Cassard à Brest. Oh, bravo Jeanne oh Le C'est le petit garçon là-bas qui s'appelle Jeanne Le Gouen, apparemment. Ami de la météo, que s'est-il passé à tes pieds Ça a chauffé dur, voilà, trois jours de foire recrute. Et là j'ai en fait la trace des sandales, je n'ai même plus besoin de mettre de chaussures en fait. Donc c'est très joli, je fais de l'art, du body art en fait. J'ai fait une expérience, donc je suis restée trois jours au soleil. Et donc résultat des courses, il y a de jolis motifs et je vais peut-être vendre mon corps à l'art. Donc si quelqu'un veut des pieds décorés, il n'y a pas de problème, il faut s'adresser à la cousine. C'est de La brève de comptoir, c'est un client qui, qui, qui rentre là, qui vient pas là euh, régulièrement, qui vient de temps en temps, et qui dit euh, « Ah, oh, c'est sympa, c'est animé, tout ça. » Par contre, je trouve qu'il y a un peu trop de peinture, quand même. C'est quelqu'un qui n'a pas encore compris que la peinture, c'est ça la base, c'est la peinture, en fait. Mais euh, bon, c'est sympa, quoi.